Aujourd'hui, jour 6, on est mardi. Je ne connais pas l'horaire exactement. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Michel? Aujourd'hui, on s'en va à Epcot Center toute la journée jusqu'au feu d'artifice. Puis on va souhaiter qu'il y ait des choses. On là, la grosse boule, on voit derrière les fruits, et on force dedans. En Inde, en, en Floride. C'est en France qu'on mange ce midi. Aujourd'hui, il fait chaud, hein Laurent? Oui. Il Il dit qu'il sue lui, mais il y a 6 ans, je suis pas sûr qu'il sue vraiment. Oh! Un bon voyage! Merci, super bon voyage! On oh plaisir! plaisir. Regarde <rire> la compagnie! Ok, là en fait, les beaux parents s'en vont. Et les enfants? Vous avez dit un grand merci à grand-papa et grand-maman? Oui! Les enfants finissent de manger. Puis là, c'est <rire> la première fois qu'on est à désigner puis qu'on doit gérer les cinq. Il y en a qui m'a demandé hey, comment on fait les enfants À date, ça a très bien été les enfants ils marchent derrière, ils suivent, on regarde un peu Mais je dois avouer qu'il faut qu'on les compte une en fois fait, de temps en temps Des fois, euh, dans le passé, on, on fait juste d'un coup d'œil clac On voyait les trois, clac on voyait les quatre Mais là, cinq, en le trois, quatre, cinq, il faut les compter On les regroupe parce que c'est pas d'un coup d'œil Ok, fait que là, on va voir qu'est-ce que c'est Disney avec les cinq, mais tout seul Là, on s'apprête à voir quelque chose donc moi j'ai souvenir quand j'étais jeune puis je trouvais ça vraiment cool. Puis c'est ça c'est mes meilleurs souvenirs. Gamelo à Splash. Bon fait qu'après ça va être bien mouillé dehors, là on rentre à l'air climatisé, mais là ça va être parfait pour elle, ça va bonne ici. L'autre jour, elle était complètement détrempée, complètement gelée à l'intérieur. Épique. Je pense que jusqu'à présent, la meilleure journée, c'était la journée à Animal Kingdom. C'était vraiment une super journée. Là, on a perdu le bracelet de Paul. Fait qu'hier, on est venu ici, un autre jour, on est venu, on avait bien aimé ça, puis tout le monde a survécu. Fait que là, on retourne faire vers... Spaceship Earth. Là, on s'en va voir Living with the Land. Je Selon mon souvenir, ça. Ça nous faisait passer à travers euh, les serres où est-ce qu'apparemment ils cultivent une partie de la bouffe qui se servent ici à déjeuner. Ça fait bien longtemps que je suis allé, mais euh, c'est un petit bateau, quelque chose de même, puis on se promène, on va voir qu'est-ce qu'ils font dedans. Qu'est-ce qu'il a trouvé, Laurent des trappes à souris! Il des yeux pour ça, Laurent, il trouve toujours les trappes à souris partout ce qu'il y en a. Ils ont mis la hose en forme de, de Mickey. Il faut le faire, quest qu'on a dans ce coin-là? Les trappes à souris. Ouais! Je sais, ah oui, je sais. Traditional Il y a des criats. Yes. Ce qui présente le Canada, c'est le château Frontenac. une heure où est-ce que les enfants commencent à être moins du monde. Et peut-être les parents perdent un peu de patience. Mais ben là on va aller manger, se restaurer. Il y a les feux tout après. Ça va être la fin de notre journée. Hey, hey, hey. Regarde le volcan derrière. C'est là qu'on a mangé. Il y a un couple qui m'a arrêté, qui m'a demandé de prendre une photo de mon gilet. C'est Anna qui m'a acheté ça pour ma fête. Elle m'a envoyé ça directement ici à Disney. C'est arrivé dans un package Amazon. Elle a suivi le blog, elle m'a trouvé un chandail. T'as aimé T'es allé hier à toi hein? Ouais, yeah, je l'avais jamais fait Ah ouais c'est tout nouveau oui. T'as aimé ça toi Laurent? Oui Qu'est-ce que ça faisait le feu? C'était gros, ça pétait Des lasers Ils comme du feu qui est monté dans les airs C'était comme une fusée Des canards qui bloquaient, ils sont encore là C'est la terre à assez bizarre Sorry? On attend pour prendre l'autobus après euh, les feux d'artifice, il y a beaucoup de gens qui vont au même hôtel que nous et puis on se demande un peu comment on va faire parce qu'on a trois des cinq enfants qui sont endormis, Et dans l'autobus il faut plier la poussette, alors, euh, puis il y a eux comme ça, là. On va